Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tout petit peu spéciale. Nous c'est sur du BF3, comme vous pourrez le voir, j'ai eu la chance de jouer avec un, un youtubeur que je suis, je suis pas un fan inconditionnel quoi que ce soit, mais je suis quand même assez régulièrement depuis quelques temps j'aime bien parce que je trouve que il est pas couillon et on, a, enfin, on se retrouve bien enfin, sur certains points, quoi. Voilà, notamment on a notre capacité à rester calme, je pense, en toutes circonstances. Et donc là, voilà, on s'est retrouvé sur une partie de manière tout à fait fortuite. Euh, il a sorti une vidéo euh, à la suite de ça euh, que je vous invite à aller voir, parce que franchement, euh, je ne pensais pas un truc comme ça, ça m'a vraiment scotché. Euh, je partage ce, ce, ce, tout enfin, oui, tout ce qu'il dit dans cette vidéo. Et euh, voilà, Moi, je pense euh, également que c'est un truc important et si vous ne le connaissez pas ça vaut le coup, il fait plein de choses intéressantes ce mec. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Ça vaut être des tours, hein. Donc, Après, euh, vous avez dû voir ce, après ce petit euh, début de vidéo c'était un, un petit mélange de scène d'action. Je vous ai préparé une petite... Euh, cette partie complète où on se retrouve dans la même équipe que j'ai vraiment apprécié. Mais allez, putain, c'est les de merde, va ah, reculer Donc merci à toi, les bornes pour ce petit moment merveilleux. Passer ah, à tes côtés. Non, mais ça ça en faire un peu trop, c'est vraiment pas ce C'est une bonne partie, c'était vraiment cool. Et, euh, même si dans sa vidéo, je me fais découper H24. Wouhou voilà. <rire> c'était sympa et voilà. Je te souhaite bonne continuation, mec, et euh, bon courage pour toi. Ciao tout le monde, à bientôt Ah <coughs> oh putain comment je bug Ah le cocktail est disponible attention, attention. Allez on va essayer de... On est en train de se faire rouler dessus ça... D'accord Viens <rire> ça y est ah voilà on est ensemble Je le dis... suis mon gars Je <rire> suis Mon hélico il y a 14% ça merde 8% Bon bah je crois que je vais sauter. Mais qu'est-ce que tu fais Nico Ah mon Nico il était à 8% Il était en train de lâcher. Mais tu joues... Tu joues... Tu joues BF là Oui. est oui. C'est quoi en fait là bah, Je suis sur un serveur. En fait. Ça fait trois fois que je me pétage à chaque fois des Je suis sur quoi en fait quand vous game euh, sur Caspian. LOL, <rire> le mec il me dit que je cheat quoi! Mais t'as vu ça où, garçon quoi? Ah putain, cette accusation de merde! Ah, ah y'en a un qui dit tu cheat Ah ouais, mais carrément quoi! D'accord, mais il n'y a jamais personne qui s'est c'est hallucinant ce truc. Tu joues sur Caspian et tu fais un peu tout ça, ton tu... ben Ouais, Ouais, euh, ouais, l'hélico, les tanks. Eh putain, ça euh, en de ta maman D'accord, j'ai le le et je suis mort juste après. J'ai pris des missiles d'un hélico. What the fuck Le mec il me saute à la gorge et tout on m'a tac tac tac Ça a pig à 117 aussi merde On m'a raise, on m'a raise I'm alive, but I'm motherfucking still alive. Le mec il a quand même dit que je cheatais. C'est tout puis Je suis encore fait euh, défoncer par. Euh on s'appelle par l'avion, euh, sa mère. Je <coughs> m'étonne que j'ai pas de points, ça fait trois fois que je suis éjecté du truc et que j'ai obligé de revenir. On va les soutenir les copains là-bas. Je vois qu'il y a un char. Oh, je me suis fait tuer. <rire> Sa merde, c'est quoi ces bugs là de merde? Je me tp et tout ça rasse. Ah barre-toi Merci ça va péter C'est vrai Allez, je suis mort. Putain, on fait les mêmes scores. Quoi. Ah. Viol. Oh putain ils sont méchants. Oh ils ont tous spawné là-bas. <coughs> What the fuck? J'ai ça trop de secours, ça ira Attention, l'objectif a été neutralisé. Soldats ennemis repéré dans votre secteur. Terminé. Bien joué, objectif capturé. Allez putain oh oui va-tu bien? Ah ouais, ça va. Je suis en train de jouer avec ma mignonne. Gina... oui à moi. Ah. Je crois que j'ai des été... C'est devant en poing, c'est en forêt. Ouais, mais ils sont là Pff, Je suis de la merde Je suis de la merde Tiens, me pique mes frags. Est plus Derrière moi C'est pas gentil. Tiens. Putain de merde! Les amis, je suis devant! <rire> je l'ai mis 100, 130 points dans la gueule quasiment. Ah, je suis trop heureux! Vous êtes toujours là? Oui, oui. Vous vous en foutez, mais bon, c'est trop bien! Ah, je peux faire une vidéo le jour où j'ai appris, c'est les bords, comment jouer quoi. Hmm. Peut-être pas, mais... Oh, c'est On s'en fout. Il dit balance, mais c'est pareil.